Il n'y a pas vraiment de difficultés spécifiques euh, mais simplement des éléments de contexte qui sont à prendre en considération qui sont euh, euh, bah, l'insularité, euh, la distance par rapport à la métropole, à ses fournisseurs euh, et, et donc euh, un, probablement également un, un effet d'échelle euh, qui, qui fait que euh, eh bien, tout coûte plus cher dans, dans les Outre-mer. Euh, si vous prenez, par exemple, euh, une installation de dessalement d'eau de mer, euh, plus cette installation va être petite, plus elle va coûter cher euh, en investissement et en exploitation pour chaque mètre cube euh, produit. Alors en fait, c'est assez intéressant comme question dans la mesure où euh, le groupe Suez a développé au fil du temps tout un tas de technologies. Alors quand je dis les technologies, il y a les technologies dans le hard, c'est-à-dire les systèmes de traitement d'eau. Alors quand je dis traitement d'eau, c'est pour produire de l'eau potable ou pour assainir des eaux usées. Mais Suez a également développé tout un tas d'outils numériques qui sont liés à l'intelligence de l'exploitation, l'aide à la prise de décision. Et, euh, et donc euh, la spécificité du travail que nous avons accompli au cours des dernières euh, décennies, ça a été euh, justement d'adapter ces technologies qui ont été développées en, en métropole au contexte spécifique des, euh, des Outre-mer. Et euh, il se trouve qu'on euh, a un certain nombre de références qui sont euh, relativement euh, uniques. Euh, je citerai en exemple euh, l'île de Bora Bora, où nous avons d'une part... Euh, une installation de dessalement d'eau de mer avec des, euh, des membranes d'osmose inverse pour produire euh, donc, euh, à partir de l'eau de mer, euh, des, de, de l'eau potable, dans les quantités importantes qui sont requises par euh, tous les grands hôtels qui sont présents sur, sur Bora Bora. Ensuite, nous euh, récupérons les eaux usées en provenance de ces hôtels, qui sont traitées là aussi avec des traitements euh, sophistiqués, c'est-à-dire euh, des membranes d'ultrafiltration qui permettent de rejeter des, des eaux qu'on appelle d'une qualité haute baignade. Et en fait, plutôt que de rejeter l'eau dans, dans le lagon de Bora Bora, eh bien on a un réseau d'eau industrielle euh, qui retourne donc, euh, sur les hôtels notamment et qui leur sert pour euh, euh, l'arrosage des espaces verts par exemple et donc qui permet d'optimiser la production d'eau, la ressource, etc. Donc typiquement, là, on est sur un, sur un sujet où on a adapté les technologies qui ont été développées en métropole dans un contexte local. C'est un enjeu fondamental puisque, euh, en fait, la, la technologie a beaucoup évolué. Euh, Aujourd'hui, euh, nos collaborateurs ont tous des tablettes numériques, des outils experts à exploiter, ils sont en contact permanent avec un centre de pilotage, etc. Et donc, la formation des jeunes est quelque chose d'absolument indispensable. Quand je dis la formation des jeunes, c'est aussi la formation continue de nos collaborateurs. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on se retourne vers le passé, entre les effectifs de départ et les effectifs d'aujourd'hui, on a multiplié par 5 le nombre de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Et ce sont des générations de collaborateurs locaux qui ont été formés à nos métiers, sachant qu'il y a des sujets spécifiques, euh, un électromécanicien c'est un électromécanicien, mais il y a quand même tout un tas de spécificités liées au type de matériel qu'on utilise, euh, donc, euh, que ce soit au niveau, encore une fois, digital ou euh, au niveau électromécanique si je puis dire.